tout monde les Hearthstoniens, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux très heureux de vous retrouver pour cette vidéo Hearthstonienne où on va analyser ensemble toutes les cartes qui sont sorties cette semaine, les cartes de classe, il y a des cartes totalement dingues en début de semaine les cartes neutres ont été euh, révélées, toutes les cartes neutres, d'ailleurs hier il y a eu euh, le set fondamental également qui a été euh, annoncé, les cartes qui allaient partir, euh, je crois qu'il y a euh, euh, 5, si j'ai pas de bêtises de mémoire, 5 cartes euh, par classe qui allait partir et 5 cartes par classe qui allait euh, finalement arriver dans ce set fondamental. Voilà, je vous invite à aller regarder ça sur Internet. Vous tapez Corset Hearthstone et normalement les, les premiers liens, ce sera évidemment le, le set fondamental. Je ne vais pas l'analyser euh, dans cette vidéo, mais je l'ai euh, sur le côté. Euh, voilà, il est ici. Si jamais j'ai besoin, par exemple, pour une explication de carte, d'aller voir en fonction euh, une carte qui peut finalement arriver dans le set fondamental et qui peut comboter avec, évidemment, je l'ai sous la main. Donc voilà, il y a une vingtaine de cartes qu'on va ensemble dans cette vidéo. On va commencer par le chevalier de la moerté. Alors, euh, chevalier de la Moerté, en général, euh, chaque semaine, quand les cartes, en fait, tous les jours, attendez, ouf, je reprends mon souffle, euh, tous les jours, il y a euh, environ 3-4 cartes qui sont euh, euh, révélées à peu près, et souvent, c'est des cartes qui fonctionnent ensemble. Et pour le chevalier de la mort, c'est vraiment des cartes qui fonctionnent justement avec cette carte-là, tête de fer, c'est une légendaire. Alors, c'est deux verres, beaucoup, deux runes, un euh, pie. Invoque euh, un sanglier 9-9 avec charge et provocation. Donc, c'est une 5-1 qui, quand elle meurt, va invoquer finalement un énorme ton, un, un roi crush, euh, un king crush. Euh, bah c'est la même chose. Euh, un king crush, euh, en gros, avec provoque. Donc, c'est une, une carte intéressante. Alors, ça ne peut pas être joué dans une version rainbow pure, finalement, parce que c'est euh, de vert. Donc, euh, je vois bien ça dans un deck contrôle. Et justement, vous allez voir, il y a vraiment des trucs qui combotent bien avec. Donc, soit de vert, un rouge, soit de vert. Un bleu, finalement, c'est une carte qui est intéressante, mais je pense que c'est une carte qui a besoin d'être la clé d'un deck. Je pense pas qu'on va jouer ça dans... Euh, en fait, telle qu'elle, je pense que la carte n'est pas incroyable. C'est-à-dire que dans un deck, je ne sais pas, un peu un Pi Control, un peu, une version un peu mid-range, bon, c'est une carte qui est intéressante, mais c'est pas genre la carte... Pourtant, c'est une légendaire, mais tu ne dis pas, je vais mettre ma tête de fer, c'est euh, euh, ma carte game breaker. Si j'ai tête de fer, j'ai gagné. Non, par contre, avec plein de cartes qui vont comboter autour, qui vont avoir des, euh, de la puissance grâce à ça, là c'est intéressant. Mais voilà, je pense que c'est une carte qui, si tu joues rune impie, 2 euh, verts, 3 verts, tu vas la mettre dans ton deck sans que ce soit la carte clé. Par contre, ça peut être justement euh, la carte clé avec... Euh, ces cartes-là, alors on a Vibe de la Mort, choisissez un serviteur, son RAL d'agonie se euh, propage aux deux serviteurs adjacents, donc la carte coûte 8. Si euh, on, e le on la joue avec 9 mana, bah forcément le RAL d'agonie devient pété, donc Vibe de la Mort très très intéressant. Après, voilà, ça peut rentrer évidemment dans d'autres combinaisons, mais l'idée c'est quand même d'avoir une vraie puissance de RAL d'agonie. Il y a eu une carte comme ça dans Hearthstone, en Chasseur, c'était je crois pour un mana déclenche au RAL d'agonie d'un serviteur, ou peut-être pour 2 déclenche tous les d'agonie je sais plus mais enfin en tout cas il y avait comme ça en chasseur des cartes à l'époque qui déclenchaient les d'agonie et finalement c'était pas tant joué que ça parce que bah, il faut avoir la créature on board il faut faire l'effet et parfois bah, finalement ta carte certes dans certaines situations elle a énormément d'impact mais il faut aussi considérer et on, on en reviendra quand on discutera un petit peu de Shadow Step les situations également où la carte est une carte morte en main et c'est ça l'idée c'est pas analyser une carte uniquement sous le prisme de sa puissance quand la situation est parfaite, vous voyez l'idée? C'est aussi de se dire, bah évidemment, quand j'ai Moral d'agonie, ça, Vibe de mort, c'est incroyable, Vibe de la mort. Mais finalement, quand j'ai la carte seule et pas le Ral d'agonie, c'est une carte morte, une carte qui ne fait rien. Et ça, il faut toujours le prendre en considération quand on analyse une carte, pas uniquement les setups parfaits, vous voyez les situations parfaites, mais aussi les situations classique, si je puis dire. Donc voilà, une carte intéressante avec ça. Je pense, je pense pas qu'on ait envie de jouer ça avec des petits d'agonie, finalement, qui n'aient pas un réel impact dans la game, parce que Vibe de la Mort sur un d'Agonie moyen, ça fait un truc cool, mais Vibe de la Mort sans d'agonie ça fait un truc horrible. Donc je pense qu'on a envie que la carte soit soit exceptionnelle, soit horrible, mais pas soit très bonne, soit horrible. Je sais pas si vous me suivez. Bref. Euh, la fosse, donc ça très très très, très cool, et, et évidemment, euh, dépenser euh, 3 cadavres pour conférer réincarnation à Serviteur Allié, donc là, bon, ça, ça rentre dans plein de decks, mais dans, euh, justement avec Tête de Fer, ça peut être euh, extrêmement euh, extrêmement cool euh, ça, on avait vu, ça, on avait vu. Euh, moulin Os, voilà. Euh, un, euh, une rune Pi euh, pour 5 mana, 5, 4 morts vivants. Euh, Cris de garde 5 cadavres pour déclencher euh, et gagner le ral d'Agonie d'un serviteur allié aléatoirement pendant cette partie. Donc, si vous jouez que tête de fer. Alors, justement, je vois bien ça dans un deck contrôle, maintenant qu'on a vu les 4 cartes. Euh... Un truc vraiment avec plein d'antibêtes. Alors le problème c'est qu'en vert, euh, les antibêtes, anti pardon, c'est souvent deux runes rouges. Euh, donc ça peut être un petit peu compliqué, mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Peut-être avec euh, des runes bleues, euh, runes de givre. Il y a quand même pas mal de trucs à 1 en antibêtes. Donc peut-être faire un truc comme ça. En tout cas, voilà, je le vois dans un deck contrôle un peu mid-range. Ce deck à l'heure actuelle, n'existe pas dans la méta. Pourtant, il y a le fléau, il y a des trucs comme ça, mais... Il a un peu de mal. Là, on va dire, la version aggro, rune, un est clairement meilleure. Donc ça, ça peut vraiment apporter, grâce à tête de fer, euh, voilà le côté très contrôle euh, et en même temps un peu combo finalement parce qu'on va vraiment à chaque fois mettre des 9-9 charges. Donc euh, moi, ça me plaît. Honnêtement, ça me plaît énormément, euh, cette synergie. J'ai de manière naturelle plutôt une, une préférence, on va dire, pour les decks un peu plus lents que les decks très très, très euh, agressifs. Donc, chasseur de démons maintenant. Alors, chasseur de démons, on a des choses qui fonctionnent avec les armes, on a euh, ça par exemple, votre héros ou héroïne a vol de vie, donc ça c'est euh, évidemment très intéressant si on décide de faire un deck un petit peu aggro ou même contrôle en vrai dans l'absolu, mais euh, je pense que même contrôle, d'ailleurs plutôt mid-range contrôle où justement on va essayer de faire des trades, essayer de burster, en général quand on joue contrôle en, euh, en DH, on joue jamais parfaitement contrôle, on est plus... Un peu comme le chasseur, quand il essaye de contrôler, il va quand même dans le museau de l'adversaire. Bah Je pense que DH, c'est un peu ça. DH, c'est même quand ça contrôle, ça va quand même face. On n'est pas sûr du guerrier contrôle, on n'est pas sûr du prêt de contrôle. Euh, donc voilà, c'est une carte qui est intéressante, même si je ne la trouve pas exceptionnelle. On a euh, le Gleftar. Alors lui, dans un autre archétype, peut-être vous piochez une carte. Enfin, euh, Raldagonie, on pioche et on améliore évidemment en fonction des cartes marginales euh, que l'on que joue. Donc si on joue dans la game 3 cartes marginales, on va piocher 4 cartes. Évidemment, quand le Ral d'Agonie va s'activer, c'est exceptionnel. Parce qu'en fait, moi, je vois... Alors, le deck marginal, il a jamais vraiment existé, mais je le vois dans un truc un peu un voleur bis. Vous voyez Un truc qui va faire... Je joue des petites cartes, je joue des petites cartes, je fais un peu de value. Mais finalement, je fais un peu de burst, je fais un peu de ça. Mais en fait, tu t'épuises vite. Le voleur, il s'épuise pas, pour le coup mais le deck marginal, je le vois un peu comme justement une espèce de voleur tempo, et là ça va permettre d'avoir le vrai second souffle intéressant, le côté à la fois agressif et à la fois je fais des petites choses, je fais des petits anti bêtes je fais des petites créages, et des petits effets, mais finalement à un moment, bah, tu joues comme un agro tempo, et à un moment t'as plus trop de mains, et là ça va permettre justement, voilà, le, le fait de euh, rafraîchir notre main et de continuer euh, bah, une deuxième, une troisième euh, vague d'agression. donc je pense que ça peut être hyper hyper intéressant, je pense que c'est Vraiment la carte qu'attendait euh, euh, cet archétype, l'archétype marginal. Donc ça, je suis ultra, ultra, ultra, ultra fan. On a la Destructrice d'instruments. 4 mana 3-6, euh, chaque fois que votre arme est détruite, vous équipe d'une arme euh, de chasseur de démons aléatoire. Donc ça, c'est cool évidemment. Euh, forcément, avec, il euh, y a quand même pas mal d'armes dans, euh, <coughs> pardon, dans la, dans la classe. Voilà, c'est une bonne carte, c'est pas exceptionnel, mais c'est une bonne carte, donc voilà, il y a moins de curver une arme euh, T2, T3, et ensuite on jouerait ça, parce que lui, en général, il va quand même être plutôt paratonnerre, mais après, le problème, c'est que si on récupère une arme de chasseur de démon pour bah finalement, il va falloir quand même... Euh, la, la, la Détruire son, son endurance, finalement, il va falloir la détruire pour arriver à une autre arme, donc euh, je sais pas, je trouve ça... Cool, Je trouve ça sympa mais j'ai l'impression que c'est un peu trop faible par rapport à un, un format standard qui serait énervé. Mais il faut voir comment sera le format standard. Finalement peut-être que la méta sera un peu plus lente et ça peut être évidemment euh, très cool. Et il y a la légendaire également tomber avec le swing pour 5 mana, donne plus de d'attaque et insensible à votre héros ou héroïne pendant euh, ce tour puis attaque chaque serviteur adverse donc ça fait une AOE en soi sauf que c'est votre héros qui attaque donc forcément avec la petite 2-3 qu'on a vu pour 2 mana qui euh, fait que notre héros a vol de vie bah on va faire une grosse AOE après c'est 2 mana plus 5 ça fait que 2 dégâts euh... enfin 2, da... 2 dégâts si on n'a pas d'arme évidemment si on a une arme là on est sur quelque chose de très très cool donc arme ça bim on rase le board c'est intéressant il faut une arme avant, mais avec une arme, ça fait une AOE. Euh, J'aime assez. Ça nous amène vers le côté contrôle. Je pense que marginal et contrôle ne n'iront pas ensemble. Vraiment, je pense que euh, ce sera soit marginal tempo, soit contrôle un peu classique. Est-ce que c'est pas justement, je reviens à le côté chasseur. Est-ce que c'est pas une classe qui va souffrir? Du, de son côté agressif, et finalement qui va être trop imprégné, qui est trop imprégné de son côté un peu agro, et qui aura du mal à vraiment être un véritable deck contrôle. J'espère que ce sera un deck contrôle, après ça peut être un deck... Il euh, y a eu les versions fragments, par exemple, des versions burst, des versions, on va dire, j'allais dire des agro-contrôle, mais des tempo-contrôle, c'est-à-dire je te burst, et en fait, tu joues des armes, tu joues de la pioche, tu vas dans le visage de l'adversaire, sauf qu'à un moment, il a énormément de board, et ben bah, tu fais ça, bim, je te rase le board, et je continue d'aller tout droit. Donc je pense que ce sera plutôt ça, une espèce de fragment, euh, un nouveau deck fragment, entre guillemets, en tout cas dans l'archétype. Dans vous voyez l'idée Donc, on va passer au droïde maintenant. Alors droïde. alors droïdes... Euh pas méga fan, mais on va voir. Alors, on a le tambourin des bois. Euh, pour 4 mana de 3, invoque un ancien 5-5. Euh, cette, cette arme euh, s'améliore si vous jouez des cartes qui coûtent 5 ou plus. Donc, en général, Android, c'est facile de jouer des cartes qui coûtent 5 ou plus. Après, on va équiper 2 anciens 5-5, 3 -5, anciens 5-5. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Vu qu'un ancien, c'est 5-5. C'est comme ça, c'est la base. Euh, donc voilà, l'arme est plutôt cool dans l'absolu. Après, pour 4-1-2-3, 3, euh, 3 d'endurance. Si tu joues contre aggro, c'est compliqué. Ah, mais attends, Android, ça perd pas déjà contre aggro. Vous voyez euh, Mais voilà, il y a des sorts intéressants. Il y a lui, par exemple, 4-5 on the curve. Finalement, euh, l'arme, tout ça. in vous piochez 2 cartes coûtant 6 ou plus. 6 cristaux au plus, et elle coûte un cristal de moins, donc le T6, par exemple, vous allez pouvoir piocher un T7, et le T7, vous allez pouvoir le curver sur T6, à noter que dans le set fondamental, là je regarde euh, mon petit euh, tableau sur le côté, dans le set fondamental Android vous avez le, euh... attendez, non c'est ça ah oui, il y a le. Il y a les deux 1 qui partent, je crois, pour cette mana. Je... Ça, c'est pas dans le set fondamental pour le coup, mais ça dans la dans la rotation, je crois qu'il y a les 2-1 qui sortent. Euh, les... Les, petites... les petites écailles d'Onyxia. Donc, euh... Donc déjà on pioche pas les écailles. Mais on peut piocher. Alors, c'est intéressant, évidemment, c'est une carte de pioche. Après, écoute un cristal de moins. Bon. Sachant que c'est en.. C'est comment dire. c'est pas évident en druide parce que parfois justement, t'as un petit peu trop de mana et parfois as, tu vas jouer ça avec 6 mana et t'auras pas forcément la petite carte à curver pour faire que l'activation du, du, du, du final s'active. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Donc parfois, t'as as facilement un ou deux mana flottants en euh, druide. Enfin, deux mana flottant ça va, mais si c'est un mana flottant, et ça peut vraiment vraiment arriver. Et voilà, l'idée c'est de piocher par exemple le groupe de per percussionnistes pourrait coûter écouter Simana finalement, euh, qui va invoquer des tréants de 2, ou alors donner plus 2, plus 4 et provocation à vos serviteurs, donc les tréants, c'est pas trop mal. Mais ça n'a pas l'air exceptionnel, mais voyez encore une fois, si la méta est très agressive, si la méta est pas forcément agressive, mais un power leveling comme on a connu sous les méta précédentes, je pense que c'est un peu léger cette combinaison T4, T5, T6 par contre, si la méta est beaucoup plus lente, je pense que ça peut avoir du sens Alors Android rapidement il n'y a rien spécifique spécialement qui part, euh, pour le coup il y a euh, l'écaille terrestre euh, qui s'en va, mais bon, ça c'était bien avec les nagas, mais c'était pas euh, un truc totalement dingo, donc euh, voilà, le druide, je... point d'interrogation, à noter que le guff, euh... la question c'est, le guff il part, est-ce que le druid, le guff revient dans le set fondamental, je ne crois pas, je ne crois pas que le guff revienne, euh... Euh, je crois que le guff ne, ne revient pas dans le set fondamental, si je dis pas de conneries, non c'est ça, hein. bref, on s'en fout. Mais en tout cas, voilà le druide, il, il perd justement, il va avoir un petit peu de mal et euh, accessoirement, voilà ça me paraît un petit peu lent. Euh, faut voir parce que le druide, en vrai, euh, à part druide agro qui finalement est toujours existant dans chaque méta, le druide contrôle, il dépend vraiment beaucoup de cartes de mana et il dépend définitivement de la méta. Moi, j'ai peur pour le druide. Il a été tellement dominant dans la méta précédente qu'à un moment... C'est aussi normal que sur certaines méta, il soit un petit peu plus faible que les autres. Alors, en chasseur, il y a des choses très intéressantes. On a par exemple cette, cette arme. Évidemment, tous les. C'est un ukulélé. Euh, de surcroît, tous les, euh, classes, toutes les classes ont des armes. Des instruments de musique, finalement. Euh, une 4-2 invoque une bête aléatoire coûtant un cristal. Cette, cette arme euh, s'améliore en lançant des sorts. Donc, on pourrait jouer. Euh, Version justement, entre guillemets, un petit peu contrôle-tempo. Finalement, on va jouer beaucoup de sorts. En fait, quand je dis contrôle, c'est jouer des sorts. Mais en général, jouer des sorts, ça amène justement plutôt vers un truc de contrôler le board adverse, finalement. Donc, on ne joue pas des créas. Mais en même temps, il y a ça qui va pouvoir invoquer euh, des, euh, des une grosse créature, on va dire. Donc on aurait avec ça, parce que l'idée c'est quand même de jouer des bons sorts, il euh, y a ça qui est plutôt intéressant, régime de bananes, donne plus un plus un à un serviteur, encore 3 bananes. Euh, donc voilà, on a la possibilité de jouer plusieurs sorts, de faire des petits boosts pour des créatures pour ça, en général en chasseur il y a des petites créas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est faible Ça me paraît pas mal, euh, pas forcément exceptionnel, mais ça me paraît pas mal, alors on a ça qui peut fonctionner avec, une fois que vous avez lancé un sort, inflige un point de dégâts à l'adversaire au PV les plus bas. Ça fait des petits ping, ça peut être intéressant, encore une fois pas exceptionnel, mais on est en train de parler de cartes qui sont des cartes de coup 1, qui sont des cartes de coup 2, donc on ne veut pas non plus une énorme puissance, ce sont des cartes de, de tempo finalement qui, qui rentrent dans une curve, donc dans une curve ça peut être plutôt intéressant. Et le tonneau de singe aussi, euh, pour deux manas qui invoque une 1-4. Et il y a encore 3 singes, singes derrière. Donc, c'est des sorts qui invoquent des créas. Euh, les créas 1-4 sont plutôt cool. Euh, les petits cacao là, avec euh, finalement les petites bananes. Donc, le truc qui devient tout de suite 2-5, euh, là, ça fait quand même moins rire. Donc, voilà, il y a une combinaison entre ces quatre cartes-là. Je pense que ça peut rentrer ensemble. Est-ce que ce sera fort Est-ce que ça sera faible Ça me paraît pas mal. Ça me paraît agressif. Ça me paraît un peu value. Euh, ça me paraît un peu résilient. Ce côté 1-4 euh, qui passe de 5 Je pense que pour plein de decks c'est très très relou Moi ça me plaît Le côté arme qui va rentrer 8 qui va remettre une créa Il y a naturellement de la value Avec ses sorts qui reviennent Avec le brouilleur et en même temps sur, on, est quelque chose, on est sur quelque chose d'agressif Mais pas agressif en mode entre guillemets, cancer, comme on dit, ou toxique, c'est-à-dire un, une 2 1 un, t 2 une 3 un. enfin, vous voyez vraiment le truc no brain, euh, même si ça fait longtemps qu'on n'est plus dans ces chasseurs-là, mais ça peut clairement revenir, là, on est sur un truc voilà, plus consistant, euh, à l'image des graines, un petit peu, donc euh, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, on va passer au mage, alors le mage, il a pour le moment qu'une... Une légendaire, mais elle est exceptionnelle. C'est le DJ Tempête de Mana Pour 10 mana, 8-8. Fait passer le coup des sorts dans votre main. Donc, c'est un cri de guerre. À zéro. Une fois que vous avez lancé un sort, les autres coûtent un cristal de plus. Donc, tous les sorts euh, dans votre main. c'est pas dans votre deck. Donc, les sorts de votre main coûtent zéro. On joue un sort. Ensuite, ils coûtent, coûtent, ils coûtent tous un. On joue un sort à un. Ils coûtent tous deux. Vous voyez, ils augmentent comme ça. coûtent tous deux, pardon. Euh, donc, c'est plutôt pas mal. Mais après, voilà. Euh, les trucs comme... Alors, en mage... Il y a, euh, en gros, il y a rien d'incroyable qui part. Par contre, ce qui est cool, euh, bah, attendez, je peux vous montrer, même si je peux pas agrandir plus, malheureusement, mais en gros, on a la Luna, qui est plutôt cool. Euh, la Luna, c'est quand on joue un sort, on pioche une carte, si je ne dis pas de bêtises. Et on avait euh, le... Euh, attendez, c'est ça. Hein. La Luna, c'était ça, c'est le début. Alors, Quand vous jouez euh, la carte à droite... La carte la plus à droite, on piochait une carte. Donc justement, avec les sorts à zéro, ça peut être intéressant. On peut faire des espèces de petites combos, même si le machin coûte 10. Mais surtout, voilà, je voulais vous parler de ça. Le portail, évidemment, le portail exceptionnel. Pour cette mana, il met 5 et il met un T5 en jeu. Donc voilà, après, c'est un peu lourd. Quand on pense aux mages qui jouaient des gros sorts, le, le big mage, finalement, avec euh, la rune des arcanes, euh, la, pardon, le, le sort des arcanes, bah, finalement, euh, il coûtait 9 manas, ce sort il euh, y a plein de fois où En général quand on le jouait on gagnait Mais c'était tellement lourd, c'était tellement difficile à mettre en place Là on est sur un truc qui coûte 10 Et qui, a, qui nécessite d'avoir des cartes en main C'est pas je joue ça Et je vais gagner En général on fait ça, on a les sorts à 0 Donc on va pouvoir enchaîner avec un sort derrière Mais un petit peu comme finalement le Calegos hein, Qui n'était pas joué D'ailleurs qui part à la rotation Pour 9-4-12 euh, Qui découvrait un sort et le sort était à zéro. Euh, après voilà, là c'est des sorts qu'on a choisis, parfois dans les découvertes on avait des, des, des poubelles. Mais voilà, je trouve euh, la carte particulière, intrigante, je pense qu'elle sera pas si forte que ça, je pense que ce sera un peu trop lent, je pense que Zimana c'est un peu trop, euh, peut-être passer à 9, on verra avec des nerfs, avec des up pour le coup, <rire> pardon excusez-moi. Mais voilà, je trouve ça, euh, je trouve ça intéressant, mais peut-être un peu trop bourrin, mais euh, l'image évidemment est méga, méga sexy. Euh, le palouf, alors le palouf c'est plutôt intéressant, on a le côté big qui va revenir avec euh, la danseuse vedette par exemple pour 6 mana 4-2, en Ral d'agonie invoque un serviteur de votre deck dont euh, l'attaque euh, est inférieure à celle de serviteur, donc un truc avec euh, 3 d'attaque, ah, ça tombe bien, ça marche très très bien avec l'ennui aux troupes pour 9 mana 3-6, provocation boucler divin, Ral d'agonie invoque 3 mecha 1-2 avec provocation boucler divin, donc des ennuis au module finalement. C'est horrible contre les agros, mais c'est même horrible contre les contrôles. Parce que des petites 1-2 qui grignotent, qui grignotent, qui grignotent, c'est horrible pour un contrôle. Donc ça, c'est extrêmement fort. Ça coûte 9 mana, donc ça coûte trop cher. Donc c'est pas un truc que tu vas jouer à 9 mana. À part dans un paladin très très contrôle. Donc dans un paladin contrôle, très contrôle, pourquoi pas. Mais si on reste dans l'archétype un peu big, avec ça, ça rentre très bien. Le problème, c'est que ça, c'est pour 6, une 4-2, ça n'a pas euh, de taunt, ça n'a pas euh, provocation. Donc si l'adversaire est très agressif, ça va être très très compliqué. On va se faire bourrer. Le Big Paladin, il a existé avec Duel, par exemple, qui a invoqué une créature de chaque côté. Le, le du du le Duel. Mais voilà, contre les agros, ça pouvait être euh, problématique. Donc, le Big Paladin, il n'a jamais vraiment été réellement dominant dans la méta. Est-ce qu'il sera dominant avec cette combinaison-là Je ne suis pas sûr. Je pense que cette carte-là a la polyvalence d'être jouée dans d'autres euh, decks que Big. Je pense que ça, non. À moins de jouer dans un combo, mais je ne pense pas. Et après, il y a ça aussi, le Kangor, Roi de la Danse, qui est rué 3-3. Et il échange cette carte avec un serviteur de votre main et lui confère vol de vie. Donc ça aussi c'est comme duel finalement. Enfin, Entre guillemets ça met une créature de la main euh, on board. Donc avec des grosses créas ça peut être pas mal. En plus ça lui donne vol de vie. Donc voilà, est-ce qu'il y a un truc à faire avec ces trois cartes Un deck euh, sachant que si je dis pas de bêtises, la consécration euh, euh, va coûter euh, 3 mana. Et euh, après, en, après en termes de paladin, il n'y a pas des trucs exceptionnels qui, qui reviennent. Il y, y a le marteau pour 3 mana, tu mets 3, tu pioches une carte. Euh, et il y a euh, le, les régiments de bataille qui mettent une arme... Euh, c'est ça, une arme euh, 1-3. Et qui mettent 3, euh, 3 petites créas d'ailleurs. On va, on va regarder ensemble. Ah, c'est pas évident, ils ont fait un tableau tout petit. C'est pas moi hein, qui ai fait ça. C'est pas moi, madame. Euh, invoque c'est ça invoque 3 silver hand et invoque une arme 1-4. Euh, donc régiment de bataille, c'était une, une, une vraie bonne carte, une, vraie, une carte pas forcément jouée dans les agro, hein. ça pouvait être joué clairement dans les decks euh, contrôle pour se défendre. Euh, je pense que c'est pas mal avec... Euh, ça évite de jouer des petites créas, justement l'idée c'est de jouer des sorts, un maximum de sorts, pour avoir que des grosses créas. Donc peut-être, peut-être, on verra. En tout cas j'espère, le Big Paladin il a il a le droit quand même d'avoir une méta à lui, clairement. Alors en prêtre j'adore, prêtre c'est ce qui me plaît le plus, parce qu'on va être sur un, un prêtre que j'ai aimé d'ailleurs dans Hearthstone. Le prêtre agro combo, pas agro shadow, parce que ça fait longtemps qu'on est dans des agro shadow, ou des agro cancer, entre guillemets, full toxique. Là, on va être dans un aggro, je pense. Un peu combo, mais pas au TK. Donc, pas le côté frustrant. Et basé sur ce qu'est le prêtre, c'est-à-dire le heal. Avec, évidemment, cette capacité qui est le surplus de soins. S'il y a du surplus de soins, par définition, il y a des effets. Donc, on a, bon, Fan Club, hein, qui est sorti un peu plus tôt dans la semaine. Rentre PV à tous les personnages alliés. Donc, ça, évidemment, ça va être trop, trop cool avec le surplus. On a euh, l'adoration de l'idole pour un mana, euh, 0,2. Votre pour Heroic coûte euh, 0, euh, vous pouvez le faire deux fois. Enfin... Il y a deux durabilités, donc euh, pendant deux tours, il coûte 0. Donc ça, c'est du gain de mana et ça va très bien marcher avec le surplus. Ça, je trouve ça exceptionnel dans le côté un peu énervé, justement. On a... Euh, donc ça, on avait vu, mais c'est pareil, ça marche bien dans le côté un peu créature. Le beau gosse, 1-2. Pour 2, et en cri de guerre, il va rendre 3 PV à tous les autres serviteurs alliés. Et il gagne plus 1-1 un plus un pour chaque serviteur recevant un surplus de soin. Donc ça, c'est très très très intéressant. Aussi, on a le... Euh ah oui, ça, le bourreau des cœurs. mais ça, je crois qu'il est sorti plus... Ah non, c'est ça. Invoque un serviteur aléatoire avec un coût égal au montant du surplus de soins. Euh, donc ça, c'est... Euh... <coughs> Pardon. Donc ça, c'est sur lui, hein. euh, évidemment. Donc si, par exemple, il, est, euh, il passe de 4, vous le, il est de 3, vous allez invoquer un T2. Donc vous voyez, je vois bien ce côté prêtre avec plein de petites créas, plein de petites euh, de la résilience finalement, qui grignote, qui grignote. Euh, très fort contre les agro, mais en même temps contre les contrôles, tu as des points de vie. Tu pas besoin de mettre beaucoup de créa parce que chaque créa va générer d'autres créas ou chaque créa aura beaucoup de puissance. On avait Danis évidemment qui est, to qui est tombé euh, beaucoup, plus plus, beaucoup plus tôt, qui pareil, qui va burster lui l'adversaire. Donc ça contre les contrôles, ça peut avoir un petit peu plus euh, de sens. Donc vraiment, il y a ce côté surplus qui est bien et accessoirement, euh, qui revient en prêtre. Vous avez cette petite 1, alors le cléric qui s'en va, mais vous avez pour 1 mana la petite 1-3 euh, qui en justement en surplus de soin va faire piocher une carte, donc pourquoi pas. Et vous avez cette 1-4 pour 2 mana qui en surplus de soin va prendre plus 2 d'attaque. Donc c'est une 1-4 et elle va passer ensuite 3-4, euh, 5-4, Donc ce qui est très cool. Et euh, le petit shadow pour 2 mana 2-3, c'est celle-là, euh, je vous l'explique la carte, parce que de toute façon si j'agrandis ça sera toujours petit. Euh, pour 2 mana 2-3, à la fin du tour elle donne plus 1 plus 1 à un autre de vos serviteurs. Donc vraiment, il y a ce côté agressif, mais en même temps, ce côté, euh, je ne suis pas aggro juste en mode euh, bah, prêtre. Pas prêtre Shadow avec les T3, hein, prêtre Shadow euh, avec la 1-3, avec le deck, euh, le deck full face là. Euh, donc vraiment, je, voilà euh, ça c'est pareil, ça c'est une 2-3 pour 2. Quand il est en surplus de soins il va invoquer une petite 2-2. Enfin voilà, je, je, je vois bien ce bah voilà Ce deck aggro, mais un aggro un peu, un peu classe, finalement, euh, qui va se healer, qui va invoquer des créas, machin. Enfin, voilà, je pense que ça peut être pas mal. Pas frustrant pour l'adversaire parce que pas d'OTK, mais en même temps, voilà on agresse avec euh, ce qu'est le prêtre, le heal. Donc, je trouve ça assez original, finalement, et très très cool. Euh, alors, en voleur, le Shadow Step reste. Alors, le Shadow Step, on va pas parler du Shadow Step, mais il y en a qui disent, « Oh, mais c'est n'importe quoi, ça, po ça pollue le, le jeu, Shadow Step. » Mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, le Shadow Step, on voit quand c'est fort. Parce que quand l'adversaire fait, je fais ça, bam, shadow step, machin, c'est exceptionnel. Mais on voit pas par définition, quand c'est faible. C'est-à-dire quand l'adversaire a Shadow Step en main et qu'il peut rien remonter ou qu'il remonte un mauvais truc. C'est ça aussi Shadow Step. C'est pas analyser que les cartes sous leur prisme euh, parfait. C'est aussi euh, analyser les cartes quand elles font euh, elles, elles font que dalle. Alors, euh, globalement, il y a cette 3-3 qui était 3-2 avant le Ménestrel. Pour 4, 3-3 euh, et en combo, vous allez piocher 2 millions de votre deck. Donc euh, ça, il euh, ça, y a l'éviscération qui revient. Euh, pour 2, je mets 4 en combo et il y a euh, l'éventail de couteau. Pour 2, je mets un tout et je poche une carte. Donc voilà, le côté un peu pioche, le côté éviscération, je peux mettre du burst, je peux détruire un truc, et surtout ce Menestrel qui était 3-2 avant, qui, euh, je sais pas, vous faites pièce Menestrel sur le T3, vous piochez 2 minions, donc voilà, vous avancez dans votre deck, et justement le Shadow Step reste, et il y a tout ce côté remontoir qui va être sympa, alors on verra, peut-être ce sera trop pété, dans ce cas-là il y aura un, un nerf évidemment, mais on a euh, le Breakdance par exemple, qui va renvoyer un serviteur allié dans votre main, invoque euh, un danseur qui possède ses caractéristiques et ruées. Donc ça, c'est très intéressant, le petit remontoir pour 1, mais qui va quand même laisser euh, du board. Le 10 pour 2 mana, 4-1. En combo, il ajoute une carte avec combo aléatoire dans votre main. Donc ça, c'est la value, les petites cartes combo. Ça, c'est ce qu'on aime, évidemment. On a euh, le beatboxer pour 3-4-3. Et en combo, il, a, il va infliger 4 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre les adversaires. Donc voilà, on le remonte, machin, on peut faire des petits dégâts. C'est ce qu'on veut dans un voleur un peu tempo. Donc voilà, la platine qui va réinitialiser. Donc ça, on l'avait déjà vu, mais ça, c'est plutôt cool. Justement, dans ce Synergie Combo, il y a le Tissrim pour 3 manas. Il est 1-3 ruée et en combo, il va, ga euh, il va gagner plus 1-1 un plus un pour chaque autre carte avec combo que vous avez joué pendant cette partie. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une bonne créa qui va trade l'adversaire, qui va trade une grosse créa en face et qui finalement va poser une menace sur le board. Donc ça, c'est très très très intéressant également. Le Tohubohu, c'est la légende Tohubohu, pardon, avec Garona pour 3 mana. On voit tous les serviteurs alliés dans votre main. Il coûte un cristal pendant ce tour. Donc ça c'est pareil, il y a le côté un peu combo. Est-ce qu'on va jouer ça Ça l'avantage c'est que c'est un peu polyvalent, c'est un peu bizarre, c'est pas exceptionnel, mais je trouve ça plutôt cool dans justement ce, cette synergie un peu remontoire. Et on a... Euh... Non, ça c'est après, on est en chaman. Donc voilà, on a ce côté un peu remontoir où... Après, il faut tuer. C'est pas juste faire de la value. C'est pas juste je remonte, machin, je fais ça, je remonte. Ouais, bah à un moment, tu m'as pas tué. Vous Voyez, donc, euh, le, on va dire, le deck qui utilisait au maximum de, des sorts, au maximum le côté je remonte et tout, c'était le deck cimetière. Mais il invoquait une grosse créa en faisant plein de sorts dans le tour. Et accessoirement, il y avait la draka qui mettait l'arme. Donc là, on a le petit beatboxer qui est intéressant. Mais moi, je pense à cette carte neutre, finalement. Et on, on, on va descendre, voilà, bah, l'oiseau, je tombe direct dessus. L'oiseau libre, finalement, qui est pour 4-2-2. En cri de guerre, il a plus un peu un pour chaque autre oiseau libre que vous avez joué pendant cette partie. Donc, peut-être, essayer de faire un truc avec l'oiseau. Joue l'oiseau, je le remonte, machin. Et en fait, vous voyez, tu bourres un peu avec l'oiseau. Donc, voilà, ça peut être sympa de jouer... Euh de jouer euh, le deck voleur-oiseau avec justement plein de petites cartes de pioche, ça, ça va être peut-être le côté un petit peu anti bête il y a l'éviscération, il y a de la pioche, il y a plein de choses comme ça. A noter que euh, Shadow Step reste donc, et Prep reste également. Euh, je vais vérifier, ouais, c'est ça. La, la préparation reste, donc euh, voilà ça. Euh, c'est peut-être pas mal parce que payer 3 pour ça, <rire> par contre payer un mana, pourquoi pas Donc euh, j'aime bien le voleur, ça a l'air évidemment trop dégénéré, mais après, parfois faire énormément de value, juste avancer dans le deck, parfois ça ne fait pas gagner. Mais en général, ça fait quand même souvent gagner, surtout dans des matins un petit peu lentes. Donc il faut quand même faire attention à ça. Le chaman, c'est le chaman surcharge qui va revenir. Donc on a justement génie du rythme. Si vous avez des cristaux en surcharge, découvre un sort de votre deck pour 2-3-2. Donc ça c'est très très cool. Euh, évidemment, sachant qu'en chaman... Il y a euh, en surcharge pour 2 mana piocher 2 cartes, surcharge 1 qui revient. Euh, et il y a le petit over, euh, overdraw là, qui fait pour 1 mana. J'enlève ma surcharge. Alors ça a le côté euh, échangeable, la carte. Pour 1 mana, j'enlève ma surcharge. Et je te mets X dégâts. X est la surcharge que j'ai enlevée. Donc voilà, il y a le côté surcharge qui va revenir avec ça, évidemment. carte value surcharge. Il y a euh, lui, quand euh, vous êtes en surcharge, vous l'améliorez et votre prochain sort coûte... Un cristal de moins, donc vous avez la possibilité de jouer des gros sorts, de gagner de la mana, tout simplement, c'est ce qu'on veut aussi. Euh, bon, ça c'est une bonne carte, c'est une pomme de terre très très forte. Ça, par exemple, pour 5 mana, euh, vol de vie, euh, je mets 5 euh, et donc je gagne 5 en nature. Et accessoirement, si vous êtes en surcharge, coûte 3 cristaux de moins, donc ça c'est une très très bonne carte de contrôle, euh, sachant que ça peut aller tête, hein. Euh, c'est un flux fusillage... dégâts, ah non c'est un serviteur Donc euh, voilà, plutôt pour le côté contrôle euh, Bon, danse insecte évidemment, le Ragnaros Ragnaros qui revient évidemment dans le set fondamental euh, Ragnaros c'est pour 8 euh, La 8-8 qui met 8 là À la fin du tour mais qui ne peut pas attaquer Donc vous transformez un serviteur en Ragnaros euh, Ça vous met en surcharge Vous pouvez euh, transformer évidemment un petit euh, Un petit totem Moi je trouve la carte cool Il y en a qui disent que c'est horrible Moi je trouve la carte hyper cool mais bon Franchement avec la pièce, t'imagines, tu fais T4, tu peux T4 avoir un après, les totems vont être gérés maintenant. En général, le gars, il aura peur, mais... Et il y a Inza pour 5 mana, 5-5. Pendant le reste de la partie, vos cartes, donc c'est un cri de guerre, vos cartes avec surcharge coûtent un cristal de moins, donc ça c'est génial, évidemment. Donc voilà, l'archétype le... vraiment full surcharge qui va revenir, ça fait plaisir. L'archétype accessoirement totem qui va revenir parce qu'il y a... Euh, qui revient dans le jeu, il euh, y a le roi des totems, hein, pour 3, euh... c'est ça là. D'ailleurs, je ne sais plus exactement le texte, donc ça va être intéressant de voir... Euh, « À la fin de ton tour, donne plus un plus un à tous les totems où qu'ils soient pour 3 à la petite 0,4. » Et il y a celle-ci qui est pour 6, 5, 5 taunt, qui coûte un de moins pour chaque totem joué. Donc voilà, le totem et les surcharges vont revenir. Je crois beaucoup plus dans les euh, surcharges que dans les totems. Est-ce que c'était tout en surcharge Je crois que oui. Ah non, il y a un guichet fermé aussi pour 7 mana c'est très très très cool. Euh, justement ça fait le fameux gros sort qui peut être réduit avec l'arme. Invoque 4 serviteurs aléatoires. Ah oui si ça c'est exceptionnel. 4 serviteurs aléatoires coûtant respectivement 6, 5, 4 et 3. C'est totalement dingue en termes de prise de board. Et ça permet justement d'avoir pas que ce côté contrôle. Où je pioche, je détruis tes créatures. Mais aussi à un moment il bah, faut faire des choses dans Hearthstone. C'est pas juste contrôler sinon le guerrier contrôle serait le meilleur deck. Parce qu'il arrive bien à contrôler. Sauf qu'à un moment le guerrier contrôle il fait rien. Il a pas de value, il a pas de carte comme ça. Voilà, ça c'est très très très très très cool. Le démoniste, alors le démoniste, il y a ça euh, pff, sans intérêt selon moi. Les deux adversaires, euh, donc c'est Rin, euh, provoque 3-6, ral d'agonie. Les deux adversaires piochent deux cartes, défaussent deux cartes, détruisent les deux cartes du dessus de votre deck. Pff, ça, franchement, ça pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je ne veux même pas l'analyser. C'est un truc qui fait rien. Les deux joueurs ont le même effet, Casse une combo chez l'adversaire. bon C'est vraiment très hasardeux. Alors en guerrier, il y a les riffs qui vont être, alors déjà il y a ça, Rock'n'Roll, Roche Noire, pour 5 mana alors ça c'est pareil, c'est sans intérêt, c'est juste une carte rigolote, je pense, donne à chaque serviteur de votre deck un montant d'attaque et de PV égal à son coût, donc par exemple une carte qui serait pour 2 mana, 1-1, euh, bah, elle va prendre plus de plus de, euh, dans le deck, bon tu vas pas faire ça sur des petits, mais c'est pour l'exemple. Donc voilà, c'est un truc pour 5 qui fait rien, tu payes 5 mana, tu n'as pas d'effet, et au tour d'après, as des effets, si tu pioches une créa, et encore, il faut que ce soit une créa qui soit jouable. Oh, ouais, c'est vraiment, vraiment, pas très bon, honnêtement. Alors, on a les riffs. Euh, par exemple, le petit, euh, on a trois riffs euh, qui vont avoir des effets cool. Vous piochez un serviteur, lui donne plus de plus de. Plus de. Final doit, enfin, euh, final, pardon. Donc, si vous le jouez et que vous avez plus de mana flottant derrière, jouez votre dernier riff. Donc, si vous jouez ça, vous n'avez pas en premier, en première position, enfin, en premier, vous n'avez pas de dernier riff finalement. Donc, vous allez juste pour trois piocher un 2 deux. Un serviteur, plus 2, deux, plus 2, deux. Bon, c'est hyper triste. Hein. En chasseur, on a pour deux euh, piocher une bête, hein. plus 3, plus 3, enfin voilà. C'est vraiment pour le côté final, jouer dernier riff, mais bon. La carte, en soi, est plutôt faible. Seul, Avec l'effet, c'est plutôt cool. Riff du complet, pour 2, plus 2 d'attaque, plus 2 d'armure, donc ça c'est griff en soi. Et jouer votre dernier riff. Et c'est pareil, le côté riff est cool, mais la carte est faible en soi. Et surtout que si tu veux jouer ça, plus le serviteur, a priori tu joues plutôt un truc un peu aggro, ou aggro midrange, franchement, plus 2 plus 2. Euh, enfin plus 2 plus 2. Plus 2 d'attaque, plus 2 d'armure. Euh, quand tu joues aggro, tu préfères tes deux mettre une créa, genre un anima un, le, le 1-4 par exemple, l'animal, l'extracteur d'anima. Entre autres. Euh, attendez. Il y a un troisième riff évidemment. Euh, donc je pense qu'il n'y aura que trois riffs, j'imagine. Il y aura peut-être des créatures qui vont fonctionner avec les riffs. Peut-être, j'espère, parce que sinon c'est clairement pas suffisant selon moi. Pour Simana, Riff pont invoque un rocker 3-4 avec provocation et une rockeuse 4-3 avec ruée. Donc ça, c'est très cool pour Simana. Et euh, as, tu joues ton dernier Riff. Donc si tu joues Riff pont et que derrière, tu joues un autre Riff, bah, tu vas copier le Riff pont. Donc ça, ça peut être pas mal. Mais, je sais pas, ça me paraît un peu faiblard. En fait, j'ai l'impression que c'est une synergie qui est trop sexy. Mais que Hearthstone vont nous faire du Hearthstone, c'est-à-dire une synergie méga sexy. Mais ils ne vont pas aller assez loin dedans par peur que ce soit trop pété, et finalement, ce ne sera pas joué. Et je pense que c'est le genre de synergie, mais je le dis à chaque euh, analyse d'extension, c'est, faut aller jusqu'au bout, quitte à faire un nerf. De toute façon, on sait que deux semaines après l'extension, il y aura un nerf, il y a toujours une vague de nerfs. Donc, allez à fond là-dedans, peut-être qu'ils vont y aller, peut-être qu'ils vont ajouter de nouvelles cartes avec les riffs, mais vraiment, faites un truc pété en riff. genre, limite, tu mets un quatrième, tu mets un cinquième riff. et là, ça commence à être dégénéré, où tu vas avoir des capacités dingues. Mais tu vois ce que ça fait. Parce que là, ça me paraît trois cartes uniquement. Et en plus, des cartes qui n'ont pas des effets dingues. Ça va faire un flop. Alors que tu as envie de jouer ce guerrier riff. As envie, de, Déjà, tu as envie de jouer guerrier. qui est une a une classe qui a totalement disparu depuis plusieurs mois. Donc, tu as envie de jouer guerrier riff Donc, il faut aller au bout. Pour le moment, ce n'est pas suffisant. Mais c'est méga, méga. C'est tentant, en fait. C'est trop tentant, mais c'est trop faible. Et puis, voilà. On a fini d'analyser les cartes, donc euh, je ferai ça sûrement la, la semaine prochaine. Pareil, peut-être en fin de semaine, j'analyserai tout euh, ce qui est sorti euh, durant la semaine. J'espère que cette analyse vous a plu, que ça vous a aidé à un peu comprendre l'extension. Euh, là, je suis sur le site PlayerStone, donc n'hésitez pas à aller voir euh, pour voir un peu les cartes qui sortent un petit peu tous les jours. Merci à tous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde